établissements et entreprises publiques, quel impact sur le budget général de l'État. Alors, dans cette présentation, euh, nous allons traiter euh, les axes suivants. La composition du portefeuille public, la relation financière et budgétaire de, euh, entre l'État et les établissements et entreprises publiques, les dysfonctionnements et fragilités entravant le développement du secteur des établissements et entreprises publiques, la réforme profonde du secteur des établissements et entreprises publiques l'impact de la réforme profonde du secteur des établissements et entreprises publiques sur le budget général de l'État. Alors, le secteur des établissements et entreprises publiques joue un rôle très important dans le processus Du racisme, notamment celle prodiguée dans le discours du 27 juillet 2020. Donc euh, le portefeuille des établissements et entreprises publiques se compose comme son nom, son nom l'indique d'établissements publics et entreprises publiques. Pour ce qui est des établissements publics on retrouve les établissements publics à caractère administratif. Ce sont des personnes morales de droit public, disposant d'une certaine autonomie administrative et financière afin de, afin de remplir une mission d'intérêt euh, euh, général, sous bien sûr le contrôle d'État et des collectivités territoriales. Euh, ces euh, établissements publics... Euh, agissent de, de, de, dans de, de différents euh, secteurs allant de l'enseignement, notamment les académies, euh, les universités, les écoles, l'agriculture par exemple, le transport et, euh, et équipement. Et on a également les établissements publics à caractère industriel et commercial. Ces derniers, euh, ce sont également des personnes morales qui exercent une activité industrielle et commerciale marchande de l'État. Euh, pareil à celle des, des, des, des entreprises du secteur privé. Pour ce qui est des entreprises publiques, on a euh, la loi 69-00 euh, qui. Euh... Pardon on a, euh, on a la loi 69-00 relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques qui. Euh qui définit quatre euh, catégories d'entreprises de publiques, notamment les sociétés d'État, les filières publiques, les sociétés mixtes et les entreprises concessionnaires. Euh, ces, ces différentes catégories sont différentes l'une euh, entre, entre elles, à travers la participation euh, de, de l'État dans ces différentes entreprises. Alors, à la fin de juillet 2022, le portefeuille public se compose de 271 entreprises et établissements publics opérant dans des secteurs stratégiques et diversifiés de l'économie nationale. Qui se présente euh, comme suite 227 établissements publics, euh, 44 sociétés anonymes en participation directe au Trésor, 1602 filiales de participations participation dont 73% sont majoritairement détenues par l'État. Sur le plan sectoriel, la répartition euh, sectorielle fait ressortir euh, l'importance relative aux établissements et entreprises publiques opérant dans le secteur socio-éducatif, qui représente un, un taux de 23,2%. Euh, les établissements et entreprises publiques opérant dans l'habitat et l'urbanisme avec un taux de 16,6%. L'agriculture et la pêche maritime avec un taux de 14,4%. L'énergie et les avec un taux de 12,2%. Alors que euh, le secteur des infrastructures et des transports n'absorbe que 5,9% du portefeuille. Sur le plan régional, le portefeuille public demeure marqué par une concentration sur la région rabat Salé, Mitra euh, et Kazakhstan à, à hauteur de 53% du portefeuille des établissements et entreprises publiques. Pour ce qui est des transferts de l'État vers les établissements et entreprises euh, publiques, il revêt de, de quatre fois les transferts directs du budget euh, général de l'État vers euh, les établissements et entreprises publiques, les recettes prélevées sur euh, les comptes spéciaux de trésor, les recettes fiscales ou parafiscales collectées par les entreprises et, et établissements publics eux-mêmes, et les recettes fiscales ou parafiscales euh, euh, collectées par l'État et reversées par la suite aux établissements et entreprises publiques bénéficiaires. Ces transferts prennent la forme de subvention d'équipement, fonctionnement, d'apport en capital, dotation pour les prises de participation ou d'opération de restructuration ponctuelle nécessitant une récapitalisation. Alors, en termes d'évolution des euh, transferts budgétaires de l'État aux établissements et entreprises publiques, euh, ces derniers ont connu une évolution... Euh, croissante euh, sur la période de 2012 euh, jusqu'au 2021 avec un taux de croissance moyen annuel de 8,2%. En termes de réalisation, le montant total de déblocage euh, du budget général en enfin faveur des établissements entreprises publics au titre de l'année 2021 s'élève à 40 687 millions de dirhams avec un taux de réalisation de 94% par rapport à l'année, euh, euh, aux prévisions de l'année 2021. Alors, ces, euh, ces transferts ont été ventilés euh, comme suit. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, 33, euh, 33 129 millions de dirhams à destination des, des, des établissements et entreprises publiques non commerciaux, notamment. Euh, la les CHU, l'ONUSCUS, euh, euh, les universités établissements euh, de l'enseignement supérieur, l'ANSA, tandis que 7,559 euh, millions de dira à destination des entreprises et, et, et établissements publics commerciaux, notamment la RAM, la SNRT, l'ONU et l'ONSELF. Alors, comme bon, vous pouvez le constater, l'appui financier de l'État aux établissements et entreprises publics marchands commerciaux reste moins important à celui de apporté euh, aux établissements subventionnés. Ainsi, les versements effectués en 2021 au profit des établissements et entreprises publiques commerciaux ne représentent que 18,6% par rapport au total des transferts de l'État vers les établissements et entreprises publiques. Au titre de la loi de finances 2022, les déblocages versés par l'État aux établissements et entreprises publiques à fin août 2022 ont atteint 26 847 millions de dirhams soit un taux de réalisation de 56,56% euh, 56 par rapport aux prévisant de l'année 2022. Alors, la répartition sectorielle montre que les transferts budgétaires de l'État euh, aux établissements et entreprises publiques en 2021 sont essentiellement destinés au secteur prioritaire, à savoir le secteur social l'enseignement bon, supérieur et à la formation, l'agriculture et la pêche, l'énergie et les mines, transport, infrastructures, aménagement visuels et l'habitat. Bon, Passons maintenant aux taxes par fiscal. Pour ce qui est des taxes par fiscal, le montant total de produits des produits de taxes par fiscal par les établissements et entreprises publiques est passé de 3 millions de dirhams en 2012 à 5 063 millions de dirhams en fin 2021. Les principaux euh, établissements entreprises publiques bénéficiaires de, euh, euh, de, de ces taxes parafiscales en 2021 sont l'OFPPT, la NARSA, SNRT, l'Office national de marketing de tourisme et la Chambre de commerce et d'industrie des services. Alors, maintenant, passons à, à l'inverse, le, le transfert des établissements d'entreprise publiques vers le budget général de l'État. Alors, ce dernier, il comprend quatre fois les produits provenant des organismes financiers, les produits de monopole, -le des parts de bénéfices et les de contributions des public, publics, les dividendes provenant des sociétés à participation publique, et les redevances pour l'occupation du domaine public et d'autres produits. Alors, maintenant, parlons des dysfonctionnements et fragilités entravent au développement du secteur des établissements et entreprises publiques. Alors, selon les résultats des diagnostics réalisés par euh, les instances de contrôle, les développements des établissements et, entre, et entreprises et publiques demeurent, demeurent entravés par un certain nombre de dysfonctionnements et de fragilités, euh, liés notamment euh, aux, aux relations financières entre l'État et les établissements et entreprises publiques, au pilotage stratégique du secteur, à son dimensionnement et sa restructuration, sa gouvernance et au rôle de l'État actionnaire. Alors les principaux dysfonctionnements et fragilités à soulever sont la concentration et faiblesse de transfert vers l'État, car on constate euh, une concentration sur un nombre limité euh, d'organismes, principalement cinq, euh, cinq contributeurs euh, l'Office euh, l'Agence la nationale de conservation Foncière, Patrick Marlié, et Berit Désolée. Alors, le deuxième dissensionnement, c'est la dépendance vis-à-vis -vis au budget général de l'État. Troisième dissensionnement, le risque de surendettement, car l'envolée des niveaux d'endettement des établissements et entreprises publiques par rapport fond, à leurs fonds propres et qui sont destinés essentiellement à l'investissement. Également, l'augmentation continue de la part de la dette extérieure des établissements et entreprises publiques dont l'État est la, le, le, le plus grand garant. Aussi, on a l'expansion non maîtrisée du portefeuille public, la non évolution des missions de, de, de et la faiblesse de ces énergies, euh, la prédominance du contre financier a priori, même sur les établissements euh, publics exerçant des activités euh, industrielles et commerciales, l'essoufflement euh, des modèles économiques euh, des, de certains établissements et entreprises publiques, et une gouvernance nécessitant d'être dynamisée davantage. Du secteur euh, des établissements et entreprises publiques. Comme vous savez, lors du Conseil des ministre euh, le 14 octobre 2020, l'accent a été mis sur le renforcement de l'exemplarité de l'État et la rationalisation de sa gestion, et ce à travers euh, le lancement d'une réforme profonde du secteur public. Le traitement des dysfonctionnements structurels des établissements et entreprises publiques, dans le but de réaliser davantage de complémentarité et de cohérence dans leur mission d'intégration de leur efficience et